Hello Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. Enfin petit. Il est assez gros, je vous avoue, parce que je me suis bien lâchée sur les mangas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de book haul sur ma chaîne, tout simplement parce que... J'avais abandonné ce format pendant un moment. Voilà, C'est quelque chose que personnellement je me lassais de voir et que je me lassais aussi de faire. Mais là en ce moment c'est l'envie qui revient tout simplement et du coup bah je m'écoute. D'autant plus que même si moi ça me lasse un peu je sais que les book hauls, ça vous plaît à vous, que ça marche très fort que ce soit sur ma chaîne ou celle des autres. Enfin, voilà, Je sais que vous aimez ça. <rire> j'ai donc envie de vous faire ce petit plaisir mais je le fais aussi pour moi parce que honnêtement j'ai vraiment envie d'en tourner un. En ce moment je vous avoue qui me reste un mois, on va dire, pour finir mon dossier, plutôt commencer mon dossier pour mon examen de BP de libraire et que bah voilà quoi, j'aimerais. Mais en même temps, j'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos et je me dis que le book haul, voilà, c'est un format qui est simple à tourner, qui est simple à monter et qui est plutôt efficace. C'est plutôt un format idéal pour moi pendant cette période. Donc là, je vais vous faire un book haul de ce que j'ai acheté en mars et en avril 2021. Rappelez-vous que je suis libraire donc vous vous dites oh là là elle a acheté plein de trucs mais la vérité c'est que non j'accumule sur mon compte client à la librairie les achats et quand je vais partir en juin je vais devoir un sacré paquet d'argent voilà Vous allez voir mais il y a plein de mangas, j'ai deux piles de mangas et si je rajoute le, la série complète que je me suis prise ça fera trois Mais j'ai quand même 5-6 romans à vous présenter donc là ce sera en fin de vidéo puisque je vais commencer par les mangas alors je ne présente pas du tout par ordre d'achat, je vais prendre selon ce que j'ai sous la main parce que sinon <rire> ça va être compliqué. Premièrement j'ai craqué pour le premier tome d'Escale à Yokohama. C'est une petite série de tranches de vie euh, dans un univers un peu science-fiction, l'héroïne d'ailleurs est un robot. J'ai craqué dessus parce que ça me faisait beaucoup penser à la série Aria que personnellement j'adore. Et voilà j'avais envie de quelque chose d'un petit peu paisible, cosy et mignon en même temps. Et c'est tout à fait ce qu'est cette série pour l'instant. Voilà, je vous montre un petit peu le style de dessin. J'attends de voir combien de tomes il y a en tout sur cette série, mais dans tous les cas, voilà, je pense que je me les achèterai lentement mais sûrement. J'ai également craqué pour le tome 3 de Magic Knack Reheart. Donc, c'est une série des clamps qui est réimprimée depuis 2020. Au début, j'étais pas plus fan que ça, et finalement, je trouve que c'est un tel délire que. Voilà, je me les achète, il n'y aura que 6 tomes et j'adore cette histoire. Je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais en gros c'est une espèce de mélange entre Sailor Moon et les Total Spice, mais avec des armures. <rire> Puis les dessins de clampes, enfin je veux dire, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez dire face à ça, franchement C'est d'une beauté sans nom. D'ailleurs j'ai mis les clampes en avant avec mes cartes captors Sakura, juste là. Je vais vous montrer des pages couleurs qui sont devant. Voilà, il y en a une là. La première qui est comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles ces deux-là, regardez. C'est un chef dœuvre que voulez-vous que je vous dise <rire> Je suis vraiment amoureuse de leur dessin et pour le coup, comme je vous l'ai dit, voilà, cette série m'éclate et en plus, la verte, c'est ma préférée de la bande. <rire> Évidemment, je l'attendais depuis des mois, donc je ne pouvais que craquer sur le tome 30 de Black Butler. Un petit zoom sur la couverture. Est-ce qu'elle ne vous rappelle pas la couverture du tome 3 Qui était faite un petit peu de la même façon, mais là on voit juste à quel point le trait de Yanato Bosso a énormément évolué. Je vais vous montrer quelques planches, pas trop loin pour pas vous spoiler. Black Butler, ça fait vraiment partie de mes séries cultes, même si depuis 3-4 tomes, je suis un peu déçue de la tournure des événements. J'ai beaucoup aimé celui-là en revanche, puisqu'il est centré sur le passé d'un personnage... Je ne vous dirai pas qui, hein, je vous laisserai découvrir, mais du coup j'étais hyper emballée par ce qui a été proposé et j'ai trouvé ça hyper crédible aussi. J'ai également craqué pour le tome 5 de Sexy Cosplay Doll. Euh, je vous en ai déjà parlé, mais c'est une série plutôt seinen. Et euh, un poil etchi, voire un peu beaucoup etchi, attention titre sexy. Alors si vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout mon genre de, de truc et que simplement et que pour moi c'est plutôt problématique en général ce genre d'œuvre mais là c'est pas du tout le cas enfin je trouve que à chaque fois qu'il y a des scènes un petit peu de nu entre guillemets plutôt en lingerie c'est toujours justifié par rapport au fait qu'on est dans le monde du cosplay que lui il est couturier que elle, elle, elle, elle se cosplaye, et que voilà ils font équipe ensemble et puis en plus ils ont une relation qui est ultra mignonne je veux dire il n'y a rien de malsain voilà ils sont trop mignons puis les dessins sont hyper beaux regardez voilà c'est juste sexy donc on aime ou pas, hein, je peux concevoir totalement. Je vous montrerai bien mais j'ai peur que ce soit censuré ou que je me fasse... Euh, voilà, je vais faire comme ça. On va dire que là, je pense que ça va passer. Je cherche une planche un peu sexy mais mignonne que j'ai vue passer. Ah voilà, regardez. Ils sont trop mignons. J'aime vraiment beaucoup cette série, j'ai plein de tendresse pour les personnages. Évidemment, j'étais obligée pour le tome 10 de ma série Doudou au grand père dont je vous ai parlé sur ma chaîne il y a déjà un petit moment à l'époque où d'ailleurs je commençais à peine la série si je ne dis pas de bêtises voilà une petite série où on suit des nénettes qui font du camping ensemble elles sont vraiment trop trop mignonnes les deux héroïnes principales ont deux caractères un peu différents et c'est hyper appréciable, il y a un petit chien trop mignon qui s'appelle Saucisse, regardez moi cette petite bouille là, il est pas trop mignon <rire> je vous montre l'arrière parce que voilà j'aime tellement l'ambiance, ça va hyper bien avec la saison, pour le coup, et euh, faut savoir qu'elles font pas que du camping en été, elles en font aussi en automne et en hiver, du coup, voilà, cette série, t'as pas juste envie de la lire quand c'est les beaux jours, t'as aussi envie de la lire n'importe quand dans l'année. Regardez-moi les petits paysages, là. Ah. Elles me font rire, elles sont attendrissantes, enfin bref, je vous l'ai dit, c'est vraiment ma série cocooning, quoi. Bon, du coup, c'est pas saucisse, mais je vous montre une scène où il y a de la bouffe, parce que, et eh ben, j'ai faim, euh, vous avez faim aussi maintenant, et puis voilà, c'est trop mignon j'ai aussi craqué sur le tome 3 de a Journey Beyond Heaven. Donc je vous ai déjà parlé de cette série, c'est une sorte de promise neverland post-apocalyptique où les personnages sont à la recherche d'un mystérieux paradis et ils sont livrés à eux-mêmes dans ce monde un peu dévasté. Et ensuite d'autres personnages en parallèle, notamment bah, les jeunes que vous voyez sur, sur cette image. Je ne vous en dis pas trop parce que c'est pas le but des book hauls de dévoiler tous les résumés, etc. D'autant plus que si là je le fais, on en a pour un moment... Planche. Après je vous avoue que c'est pas une série que je suis particulièrement pour les dessins, c'est vraiment plus pour l'histoire, même si voilà je trouve pas ça moche non plus mais voilà. Ensuite j'ai tout d'abord craqué pour le tome 2 de Magus of Library qui est, euh, j'en ai pas encore parlé là, mais pour l'instant c'est une des meilleures sagas que j'ai jamais lu. J'ai mis 20 sur 20 à tous les tomes qui sont sortis parce que je ne vois pas quelle autre note mettre va falloir que je change la durée du mode veille de mon ordinateur parce que là, c'est pas possible. <rire> je disais donc que cette série, bah pour moi, c'est juste un 20 sur 20. Pour l'instant, je veux dire, c'est tellement qualitatif. Tu m'étonnes que la nana qui écrit ça mette du temps à sortir les tomes parce que que ce soit l'histoire, le développement, les personnages, mais aussi les dessins, les gars, les dessins sont juste ouf. Moi, depuis Bright Stories, j'avais pas vu un manga aussi riche et détaillé dans tout ce qu'il nous propose. Là, j'ai pris le tome 2, mais bah tiens, si... Ça c'est une jolie planche pour montrer le sens du détail qu'a l'autrice, mais euh, voilà. Vraiment cette série, si vous êtes amoureux des livres et des univers un peu fantasy, euh, inspirés un peu de partout dans le monde en fait, mais principalement de l'Orient on va dire. Même s'il y a des petits trucs inspirés d'autres ethnies, mais voilà, c'est juste incroyable. Du coup évidemment, à la fin du tome 2, j'étais en mode, mais en fait je veux la suite. Alors j'ai pris les tomes 3 et 4 au passage. Et bah comme je vous l'ai dit, c'est toujours aussi parfait. Je ne sais que dire de plus sur cette série incroyable. Je de vous montrer un dessin où on voit la bibliothèque de la série. Parce que waouh, mon dieu. On vous avoue que si je tombe pas dessus rapidement, je vais avoir la flemme. Regardez-moi cette merveille, non mais franchement. Waouh. Je waouh quoi. Et des planches comme ça dans ce manga, il y en a à la pelle. Vraiment les détails sont.. Pff, je, je tombe des nues. comme on disait il y a des siècles. Je recommande cette série impérativement à tout le monde. J'ai aussi craqué sur les deux premiers tomes des cahiers carnés, pardon, de la A À chaque fois je mélange, c'est pas possible. Euh, pour l'instant c'est ma série coup de cœur de 2021. Si vous avez suivi mon live sur ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, vous êtes au courant. <rire> voilà voilà, donc univers de la Chine impériale, des personnages hyper cool, Les couvertures sont sublimes, mon seul regret c'est que sur tous les tomes, c'est l'héroïne qui est en couverture. Et même si je l'aime beaucoup, j'aimerais bien voir les autres personnages mis en avant. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Je cherche des planches un petit peu. Voilà. Le style graphique est nickel. L'héroïne est juste géniale. Franchement, c'est, je pense, une de mes préférées. Est-ce que j'en ai une vraiment qui est waouh? Ah, mais regardez-moi ça. Oh là là! Magnifique! J'avais acheté le premier tome fin février, je pense, vu que je ne l'ai pas noté. Et petit à petit je suis allée récupérer les tomes 2 et 3 de Je ne suis pas un ange. Donc la série de Aya qui euh, vient d'être réimprimée. Ça faisait un moment a priori qu'elle était plus dispo, j'étais même pas au courant. Donc je suis contente d'avoir réservé les 4 tomes au renard doré. Parce que a priori elle est, elle est déjà épuisée. Je pense qu'elle va être réimprimée, je l'espère en tout cas, parce que c'est tellement cool comme histoire, c'est tellement chouette. De toute façon, Aya elle a vraiment l'art de creuser ses personnages et d'en faire. Des personnages incroyablement attachants. Enfin bref, j'aime d'amour ce qu'elle fait. Vous allez voir que le style graphique est un peu vieillot, mais en même temps, c'est un manga qui date de fin 90. Mais je trouve que ça dessert totalement la série, que ça lui rajoute un petit charme. Donc on aime ou pas, moi j'avoue que ça me dérange absolument pas. Puis je suis aussi habituée au trait de Hayazawa aussi, il faut le dire. Autre exemple de planche, voilà. Dernier petit exemple, voilà. Vous m'excusez si j'y vais en accélérer, mais j'ai plus qu'un trait de batterie, donc je veux finir cette vidéo. Ensuite j'ai acheté les tomes 7 et 8 de Noragami, je continue enfin ce shonen doucement mais sûrement. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi c'est vraiment un de mes shonen préférés, si ce n'est mon shonen préféré, je sais pas, je débat encore dans ma tête. Mais qu'est-ce que j'aime, les personnages surtout sont juste incroyablement attachants et complexes. Je monte des petites planches comme ça, et c'est un shonen qui arrive hyper bien à doser action et émotion. Et c'est vraiment ça que j'apprécie, je pense. Sans parler du folklore, évidemment, avec l'univers des dieux japonais. Enfin, vraiment, ce qu'elle a créé, la nana, c'est juste hyper bien. Autre exemple de petite planche, voilà. Plutôt axée sur l'émotion. J'aime vraiment, vraiment cette série. Et il y a aussi de l'action, hein, comme vous pouvez le voir par ici. Ne vous inquiétez pas. Yeah. Vous avez peut-être vu passer l'opération des éditions Vega avec leur premier tome à 3 euros de certaines séries. J'ai donc craqué pour le premier tome du bateau de Thésée, qui est un polar que j'ai ma foi bien apprécié. Voilà, je vais lire la suite mais c'est pas une priorité non plus. Et euh, la série Peleliu, donc j'ai acheté les deux premiers mais j'ai laissé le tome 1 chez mes parents. Donc je vous montre au moins le tome 2. Je vous en reparlerai plus tard mais c'est un récit de guerre vraiment hyper touchant. Et il y a un contraste saisissant dans les dessins qui peuvent sembler enfantins, mais en fait ça contraste énormément avec euh, les horreurs de la guerre puisque le manga n'est pas pour les enfants, clairement c'est très très sombre, enfin c'est la guerre quoi. Et euh, pour moi les dessins apportent énormément d'humanité aux personnages, ça démontre à quel point les soldats ne sont finalement bah, que des humains qui voudraient bien faire autre chose que se battre et mourir pour leur pays. Ils le font quand même parce que voilà, mais voilà, ils ont tous d'autres rêves et c'est pas leur but dans la vie tu vois. Et j'ai aussi craqué pour le tome 4 de Deep Sea Aquarium Magmel qui est une de mes séries euh, tranches de vie, apprentissage, coup de cœur, qui nous plonge dans l'univers de la gestion de l'aquarium et des univers marins Regardez-moi cette beauté, c'est trop mignon En plus ça m'a fait beaucoup rire parce que dans ce monde il y a pas mal de petites créatures qu'on retrouve dans Animal Crossing, du coup j'étais trop en mode ah mais je connais ça, je connais, ouais, je suis hyper cultivée comme nana <rire> Lol il reste plus que deux mangas ensuite, j'ai deux séries complètes à vous présenter. Euh, j'ai craqué pour le tome 2 de Chacun ses goûts qui est clairement euh, bien parti pour être une de mes séries euh, tranches de vie slash bienveillance slash cuisine préférée. C'est vraiment hyper bienveillant comme vient de le dire, merci. Hyper mignon, enfin ce que vous voulez quoi, j'adore. Bon je suis désolée mais ma télé elle, elle s'éteint et j'ai beau remettre le fond d'écran, ça ne veut pas réapparaître. Donc voilà j'imagine qu'elle est fatiguée, je la laisse tranquille. Je cherche une page où on voit un peu plus les visages des personnages, voilà, là par exemple, où il y a toujours de la bouffe dans cette série, il ne faut pas s'étonner. <rire> Hyper mignon et en plus tout joli. Et enfin, je continue aussi, euh, j'allais dire doucement mais sûrement, mais non, je ne pense pas que je vais aller aussi doucement. Euh, L'enfant et le maudit, en plus la série est bientôt terminée. Et euh, donc je vais, pense que je vais me les acheter assez savants sous peu, les dessins sont juste ouf, je pense que vous connaissez tous un peu près cette série, au moins visuellement. Euh, Nagabe a juste un trait incroyable. J'adore son style, il est hyper reconnaissable. Et oh là là, qu'est-ce que c'est beau à regarder! Une petite planche, voilà, où on voit un peu la tête des personnages. Ce manga, c'est vraiment euh, un univers assez dark, assez sombre, avec ce petit point de lumière qui est apporté par le, les personnages principaux et le petit cocon qu'ils forment dans leur petite habitation au milieu de la forêt. C'est voilà, trop mignon, en même temps, c'est dark, comme je vous l'ai dit, j'adore. Au niveau des séries complètes, j'ai craqué pour l'intégrale de Just Not Married, tout, tout, tout, tout, tout, qui est un seinen, euh, une romance pour le coup, mais adulte, donc plutôt axé sur l'aspect social et la vue en société, le rapport euh, qu'on peut avoir en face à la société par rapport aux questions du mariage, euh, d'avoir des enfants, etc. Hyper intéressant. Les chapitres s'alternent selon le point de vue du personnage, et c'est toujours intéressant d'avoir un aperçu, d'une même situation donnée, mais d'un point de vue bah, de deux personnes différentes. Et mon gros craquage série, c'est l'intégrale de Blue Flag. Voilà, oui, on est... moi j'ai pris tout d'un coup, on est comme ça. Voilà, je vous montre un peu les tomes. Je suis désolée, là je vais aller vite parce que bon, il y a huit tomes quoi. Voilà, une petite romance hyper mignonne, hyper douce et que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Ça fait vraiment partie de mes séries coup de cœur et si vous ne l'avez pas lu, mais je vous invite tellement parce que c'est juste magnifique et très très touchant. Classique sans être vraiment classique pour autant, voilà, je sais pas, pour moi c'est une petite série indéfinissable. Vraiment hyper cocooning, hyper douce et hyper bienveillante, j'adore. Ça y est, plus de manga, on a fini Du coup, j'ai plus que 6 romans à vous montrer, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Premièrement, au mois de mars, j'ai craqué pour Birthday de Meredith, Meredith, c'est ça, Rousseau, euh, qui est un roman qui parle de transidentité, voilà. Et a priori, c'est une espèce de romance entre deux personnages avec un aspect, je pense, un peu de quête personnelle, de se chercher à l'enfance et à l'adolescence. On les voit grandir un peu en fait au fil de l'histoire. Et je pense que ça va être assez touchant, complètement. A savoir que Meredith Russo est une femme trans et donc elle écrit sur ce qu'elle connaît. Par contre, j'ai vu récemment qu'il y avait des polémiques comme quoi euh, elle était un peu problématique sur certains points. Enfin voilà, je ne sais pas, je vous laisse vous renseigner si vous voulez. Euh, moi, je l'ai acheté avant de savoir et de toute façon, je le lirai quand même. Voilà. J'ai aussi craqué au Renard Doré, encore, sur l'été de la sorcière, euh, de Na Kao. La couverture est juste hyper jolie. Et en fait, euh, ce qui m'a fait craquer, c'est euh, Jeanne Librairie, qui en a parlé sur son compte Instagram et franchement... J'ai vu le roman, j'ai vu le résumé, ça nous parle d'une vieille femme qui vit dans sa cabane au fond des bois, qui est un peu considérée comme une sorcière, et ça parle de plantes aussi qu'elle va transmettre à sa petite fille, ou un truc comme ça, Enfin, ça a l'air tellement bien, je veux trop lire ce bouquin. Ça y est, ça y est, j'ai plus de batterie, il est temps d'accélérer. Les amours sales de Jessica Fauchy, vous connaissez peut-être la youtubeuse en vlog. moi je la suis depuis plusieurs années maintenant, et elle a sorti un roman, et je ne pouvais pas passer à côté, puisque... Suivant cette vidéo, j'étais sûre même avant de lire le résumé qu'elle allait parler de son expérience. Donc il faut savoir qu'elle a une jeunesse très, euh, ben j'ai perdu le mot, pas extravagante, décadente. Elle a été addicte à la drogue, à l'amour, aux relations toxiques et elle a aussi vécu dans la rue pendant un moment. Enfin voilà, elle a vraiment fait des expériences à mon avis très dures à vivre mais en même temps je pense qu'à lire c'est... Tellement enrichissant et intéressant et pff, voilà quoi. J'ai trop trop hâte de lire ce roman, en plus il n'est pas très gros, il fait 200 pages et quelques. Tiens, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, voilà, elle est là. Et j'ai juste hyper hâte de me plonger dans son livre. Du coup j'ai dit roman, je crois, ben non du coup c'est un livre, <rire> c'est un témoignage. Waouh, je suis hyper désolée mais ma batterie elle m'a lâchée avant que je termine le haul j'ai complètement oublié de retourner après j'ai fait autre chose. Du coup, oui, je suis en peignoir et j'ai totalement euh, mon super look qui a disparu, hein, mais <rire> on s'en fiche. Je voulais quand même vous reprendre parce que bon, ce haul, il faut bien qu'on le termine quand même, ce serait pas juste. Si je me rappelle bien celui-là, je vous l'ai présenté tout à l'heure, hein, la du prix de Guenièvre Je sais pas si j'ai eu le temps de vous montrer en détail, mais normalement, je, je vous l'ai présenté. Je vous ai même dit que je comptais acheter euh, les romans de Saxus, pas tous, mais ceux qui m'intéressent, Uniquement un format relié, genre ça va être mon goal de collection. Et si je peux pas les avoir en relié, bah tant pis, je les achèterai pas, ou alors d'occasion, ou voilà, je verrai. <rire> ouais, j'aime bien, je me lance des petits goals comme ça. Je vous montre sur la cour parce que, bah, tiens, regardez dedans déjà, petite illustration. Ouais, il est déchiré, c'est pas les éditeurs, c'est... Euh, je l'ai commandé auprès d'une copine dans sa librairie, elle me l'a envoyé. Et évidemment, la poste d'Île-de-France étant ce qu'elle est, en scalée, mon colis s'est fait piétiner. Donc, euh, voilà, je pense que c'est dû à ça. D'autant plus que, du coup, ça m'a fait une trace aussi, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais bref. Un petit pet juste là, mais voilà, déjà, regardez le dos du livre, il est magnifique. D'ailleurs, pour info, puisqu'on en parle, ça, c'est le dos du livre. Ça, c'est la tranche du livre. Voilà, je le dis parce que beaucoup font l'erreur. C'est pas très grave, hein, mais voilà, comme ça, vous saurez. Et le devant, il ressemble à ça. J'aime trop avec les reflets, regardez, c'est trop joli. Mon deuxième livre de chez De Saxus, c'est The Bone Season, le premier tome. J'ai craqué sur celui-là, d'abord parce que le résumé me faisait envie, j'avoue, mais ensuite j'ai vu qu'il était de Samantha Shannon, celle qui a écrit Le Prioré de l'Oranger, et j'ai pas encore fini ce bouquin, je suis un, un bon gros tiers, mais c'est déjà un très gros coup de cœur, du coup j'ai bien envie de lui faire confiance une fois encore et de découvrir d'autres choses qu'elle a écrites. Hop, il ressemble à ça sur le dos. L'arrière, il est comme ça. Alors c'est pas le plus beau relier, je trouve, notamment. Il n'a pas de surcouverture, mais on remarque le fait qu'il n'ait pas de surcouverture, ça m'arrange plutôt. Voilà. C'est juste que la couverture en fait n'est pas si élaborée que ça, mais moi bon, elle est quand même jolie. Je suis de mauvaise foi. J'espère juste que ça ne va pas s'effacer là au niveau des dorures. Mais voilà, il est joli. Et c'est une saga en deux tomes, donc je m'achèterai aussi le tome 2 quand il sortira. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 27 avril et je vais aussi me commander un troisième relié de chez De Sexus, La cité de l'étang, qui sort le 29. Donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon collègue à la librairie et je vais lui dire parce que pour Gonièvre, je m'étais fait avoir, en 3 jours, où la version reliée était déjà épuisée au niveau des stocks pour les professionnels libraires comme moi. Donc là, je veux vraiment la cité de l'éton pour le coup, ce roman me hype de ouf au niveau du résumé de l'univers, et puis même la couverture est trop belle. J'ai un dernier livre achat à vous montrer, ensuite je vais vous en montrer deux autres en bonus pour la peine. Mon dernier achat est pas des moindres, il était prévu dès que la sortie de ce livre avait été annoncée, je parle de souvenirs de Marnie, voilà la version publiée chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Pourquoi il focus mal Ah non c'est bon, je pensais que le focus ne se faisait plus. Il est juste, il est juste, incroyable. Pareil le dos et l'arrière. De toute façon Toussaint L'Ouverture, ils sont trop trop forts. Franchement c'est mon éditeur préféré en termes, euh, comment dire, de rapport qualité-prix et surtout qualité parce que niveau confort de lecture vision, enfin ce livre est hyper confortable à lire, je ne sais pas comment vous expliquer même le format est parfait je veux dire, c'est pas un livre poche mais c'est un poil plus petit que les autres grands formats et c'est aussi beaucoup moins large enfin je ne sais pas, moi je trouve que c'est un format idéal au niveau du toucher de la matière et je vous ai dit du confort de lecture, c'est juste incroyable la qualité des pages aussi est au rendez-vous c'est un type de papier qui est avec un gramme plus épais que pour d'autres éditeurs. Donc vous n'êtes pas prêt de le déchirer à mon avis. Et euh, voilà, c'est tellement agréable, je vous dis, au toucher et à la lecture, c'est... À ce niveau-là, c'est vraiment mes éditeurs préférés, surtout pour la qualité d'édition qu'il y a dessus. Je veux dire, ils sont pas chers, ils sont à moins de 20 euros, ils sont aux alentours de 16 euros, quoi. Je vous représente pas le livre parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo... Euh, les livres que je voulais, les livres de ma wishlist du mois d'avril justement, et eh ben, vous voyez j'ai craqué pour certains livres de ma wishlist. Et du coup pour les deux derniers livres, il s'agit euh, d'un SP et euh, d'un cadeau. Le SP m'a été proposé par les éditions Amalté, il s'agit de La Dame des Neiges de Jonathan Chouin, donc je vous montre de plus près, j'aime bien la couverture. Par contre à chaque fois je crois qu'elle est mal faite à cause des bulles sur les cheveux, mais non en fait c'est de la neige, <rire> je suis matrixée. Par contre, c'est vrai qu'elle est juste un poil flou ici, mais bon, c'est un détail, il est quand même joli le bouquin, en plus il n'est pas gros, je crois que l'histoire fait à peine 200 pages. Et donc, euh, c'est un livre dont je suis qu'au tout début, comme vous avez vu, mais en fait, ils m'ont proposé parce qu'ils ont vu que j'aimais tout ce qui était en rapport avec le Japon. Et en effet, là, cette histoire, elle reprend le mythe japonais de la Dame des Neiges. Donc voilà, j'avais envie de découvrir un peu cette légende revisitée par Jonathan Chouin dans ce roman-là. Ça m'intriguait beaucoup et donc j'ai dit, allez, vas-y, envoie Et enfin, le dernier livre, c'est le petit cadeau que m'a fait ma Wapi pour le mois d'avril, pour notre challenge de l'amitié littéraire. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos aussi sur YouTube, mais je ferai un bilan à la fin de ce challenge, ne vous inquiétez pas. Euh, elle m'a envoyé pour ce mois-ci en attendant, en attendant, en attendant Gall. C'est un roman d'Olivier Bourdeau que j'ai dans ma wishlist bah, depuis qu'il est sorti quasiment. Du moins, peut-être que depuis... Non, je crois que depuis le grand format, j'ai envie de l'acheter. Euh, et Depuis qu'il est sorti en poche, il était doublement sur ma wishlist. Et elle m'a dit que c'était parmi un de ses livres préférés, du coup je suis euh, hyper heureuse de l'avoir reçu, je la remercie beaucoup, de toute façon elle fait toujours des choix géniaux et euh, j'ai trop hâte de le lire. Alors pas tout de suite parce que j'ai encore plein de romans à lire mais franchement je vais essayer de me le faire dans l'année, en plus il fait moins de 200 pages pour le coup, franchement je pense que je vais me l'enfiler un de ces quatre. il n'y a pas de problème. Et voilà cette fois on a vraiment terminé cette vidéo, <rire> je suis désolée pour la partie un peu cafouillée sur la fin, j'espère que ça vous a pas trop perturbé, surtout le changement de look en fait. <rire> D'ailleurs mon peignoir, hey, je vous ai jamais montré mon peignoir, je crois, si vous avez dû le voir dans des vlogs en fait. Mais c'est un peignoir. Mince. Mais c'est un peignoir Tintin. Et ouais, ici on aime Tintin. <rire> ça me rappelle que j'avais fait une vidéo il y a longtemps, vous savez, le tag j'embrasse, euh, je jette et euh, je couche ou un truc comme ça. <rire> et j'avais fait ça avec des personnages de fiction, donc de séries, de livres, etc. Et à un moment j'avais mis Tintin en fait dans ce tag. Parce que oui, petit secret, mais j'ai un petit crush sur Tintin, j'avoue. Mon dieu, vous allez tous vous désabonner de cette chaîne, c'est pas possible. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, et puis bah, j'espère que je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao